Est-ce que les partis politiques européens et les fondations européennes devraient être exemptés des règles que nous exigeons du reste du monde en termes de transparence et en termes d'égalité de genre on parle beaucoup d'interférences étrangères et, et, et de, de l'interférence qui pourrait avoir lieu notamment à travers les partis et l'argent qui leur est donné. Et pourtant, il a été très difficile dans ce texte d'aller beaucoup plus loin sur, euh, sur la transparence sur ces questions. Et les partis politiques européens vont pouvoir encore longtemps cacher la plupart des grosses sommes importantes qu'ils reçoivent de contributeurs privés. Mais c'est sur la question de l'égalité de genre et, et, et de l'accompagnement des femmes en politique que le débat était le plus compliqué. Et en trois ans dans cette maison, je n'avais jamais rencontrer un refus pareil de discuter de ces questions-là. Euh, nous n'avons pas pu avancer sur aucun de ces sujets et du coup, nous allons avoir des partis politiques européens qui peuvent continuer à avoir des conseils d'administration à 100% masculins, alors que nous demandons aux entreprises de ne plus le faire. Nous allons avoir des partis politiques européens qui vont pouvoir continuer à exercer du harcèlement moral ou sexuel euh, sans mettre en place de mécanismes de prévention, sans y réfléchir, sans y travailler au sein de leur parti. Nous, aussi, nous allons aussi avoir des partis politiques européens qui peuvent continuer à ignorer la représentation euh, faible des femmes en politique, à ne pas à se questionner sur comment on pourrait changer ça, accompagner les femmes, les former, euh, et travailler avec elles pour qu'elles prennent plus de place, notamment dans des pays où, où les, les règles n'obligent pas à mettre des femmes sur les listes. Voilà. C'était un peu triste d'en arriver là, et il me semble que pour certains de mes collègues, les partis politiques vont rester longtemps le cénacle du conservatisme le plus important. Et c'est inopérant, parce que quand nos partis politiques et nos parlementaires sont autant en décalage avec la société et les peuples, eh bien, nos politiques publiques sont aussi inefficace.